À mission. À ah, à à mission. Mais il fallait me dire quand tu me donnes ah, à mission. Il fallait me dire. Donc je ne vais mission. pas marcher avec toi. Je ouais. te rappelle que depuis que ton frère est mort, ça fait six ans. C'est dans ça que j'envoie mes enfants à l'école. C'est dans ça que je ai les nourris. Tu as compris? Toi, tu n'as jamais accepté rien qu'il y un Tu as compris le problème? Je vais te rappeler que, du vivant de mon frère, je ne souffrais pas. Je n'avais pas le problème de tout. Donc là où je suis là, après, ce que tu peux mélanger là-bas. Tu me donnes, je mange. Il n'y a dit. pas. Voilà ce que ma part de frère a pris comme femme. Je ne te, <ríe> Peu, me, te evet. pas, <favorite> sur, sur, Je ne te permets pas. ne me fais pas. ne pas. ne te permets pas. Je ne te permets pas. Je ne te parle pas. Je ne pas. Je ne te pas. ne pas. Je ne pas. Je ne pas. ne ne pas. pas. Tu as quelle charge là où tu es là? Les choses de mon frère, je vais manger. Viens manger. je vais manger! Mangeant. Hé, hein. hey, tout ça c'est Débora. Si Débora m'avait donné les aliments depuis le matin, c'est que je ne suis pas dans cette situation. J'ai perdu au moins 13 clients au moins. Je ne sais pas ce que je vais faire de cet enfant. je ne vais pas réussir dans ma vie. Maman, Tu ne connais même pas et tu t'auras lancé une nouvelle confection. Tu as fait le tour de ma mère. Avec ta bouche. tic, tic Maman chérie. Yeah, Maman. Mmh. Mmh. En plus, tu es allé chercher ce qui ne doit pas. Voilà, mais raison que tu fais le bouquet. Mais c'est quoi avec moi? Macho vite comme la poule qui a mal aux yeux. Bonjour mes Mama copines, c'est comment installez-vous On mm a -hmm. très frais. Ah bon mm -hmm. Non, je vais vous servir vite fait, vite fait. Ok ma, demi-plat, demi-plat, un plong avec deux, deux tasses. Deux tasses. Mm -hmm. Ok, attendez, je vais pas chercher, vais les aliments. Eh. Ok, okay. J'ai mangé. Bissé, pourquoi tu portes encore tout tuer à val comme tu viens de faire là Tu veux bisser tu veux bissé. Ok, Sonny, j'ai mangé non Tu veux bisser tu veux bisser C'est quoi donc le problème Là, tu manges. C'est quoi donc le problème J'ai arrêté de <rire> pourquoi je ne mange pas. Tu sais pas que je mange doucement. Et mon problème là, c'est quoi Mon problème là, c'est quoi, quoi? J'avais bien faim, mais non, je ne sais pas que j'avais faim. En ici, on avait un plan. Tu avais 200, j'avais 400, et on était censé manger ensemble. Je n'ai pas refusé, voici mes 200, donne donc tes 400, on paye. Je on ne pas. donne pas, quand tu manges, tu as mangé avec moi. Donne ton non, simplement, ouais. argent simplement. Je n'ai pas l'argent, je ne paye pas. Quand tu manges, tu n'as pas pensé que tu pouvais manger avec moi. Tu, tu ne payes pas en paye vertu de quoi Donne tes 400, sonnez. J'ai dit non, pas. que je ne paye pas, je n'ai pas l'argent. De quoi discutez vous, mes filles Moi, c'est elle, non, Sonnez, elle ne veut pas de son argent, pour pourquoi on ne paye pas Voici mes 200. Donne tes 400, Sonnez. Donc, ce problème d'argent que vous discutez. Moi, c'est elle qui va son argent, elle va donner son argent. Continue à discuter. Maman, le téléphone que tu as pris la coûte 500 000 va payer ton plat là-bas, me donne mon téléphone. Donne ton argent, on paye, on passe comment je... Maman, je suis convaincu qu'à 400. Je veux 600 francs ici. Mettez 200 ici. Fais Donne-moi ça. Ah, je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne ai Hey! Je n'avais jamais rencontré une femme aussi belle comme toi. Là, c'est le propre des hommes. Toujours en train de dire les choses qu'ils ne pensent pas eux-mêmes. Juste pour faire plaisir à la femme. Écoute. Je pourrais le dire sur tous les toits si tu le veux. En tout cas, Naïf est la femme qui ne sait pas que vous le dites à toutes celles que vous rencontrez. Et que le vrai sens de ce mot, c'est, je veux juste découvrir ce qui se cache entre tes cuisses. Le pire, c'est que vous ne vous fatiguez jamais de parcourir les cuisses des femmes. Je pense que si on rencontrait une femme et on lui disait directement, je vais découvrir ta pomme de Vénus, elle nous suivrait moi oui. Parce qu'il est direct. Et par curiosité, j'aurais envie de savoir s'il fait ce qu'il dit. De toutes les façons, l'expérience a démontré que les femmes n'aiment pas la vérité. Elles se plaisent dans le mensonge. Ah, C'est quoi mon chéri? Ça va, oui. Et ouais. Je t'ai gardé quelque chose là. Ah bon? ouais. Et hey, puis ça pèse! Ah oui! Ah, bon, voilà, là, tu as désormais l'huile Mado. Ah, Mado? Oui, toute la cuisson, la mayonnaise Mado, du okay. neige Mado, du lait. Je vais, vais emporter ça dans mon café. Hein. Ah oui! Et là, tu as des spaghettis de haute qualité. Eh, hey, c'est écrit du Mado. Mado, Mado. Mais, mon chéri. Et enfin, tu as du sucre Mado. Mais de. Merci <rire> beaucoup. Tu sais, j'ai un ami qui, qui fait dans ces produits. Uh -huh. Qui m'a fait déguster. D'ailleurs, qualité goût numéro un, qualité prix incomparable. Oh. Et dit ça.